vide, qui est Moïse Katoumbi. Mais est-ce qu'il y a aussi Moïse Katumbi a tangaté, Moïse Katoumbi. Il n'a rien dans la tête. Il n'a parvenu là. Aucun passé politique. C'est qu quand même un ex-gouverneur du Katanga. Exactement, tout le monde peut être gouverneur. Et il a bien géré la il province. Il a, per... a il a bien géré la province. Il a bien géré Je mets tous les contrat que j'ai dit avoir quand j'étais très jeune. C'est peut-être pour ne pas exagérer pas moins de 70 millions de dollars et le papa faisait la pêche aussi il était aussi dans la pêche tout le monde était dans la pêche donc nous sommes le, nous sommes le produit du, du poisson et le papa il a fait fortune dans, dans, dans... le il a il a poisson peu a... il a fait un peu d'argent un... bon, il a fait quand même beaucoup d'argent dans le poisson comme tous les grecs qui sont venus à l'époque tous les juifs qui sont venus quand le Hitler s'attaquait bon, à la communauté juive donc euh, c'est à ce moment là que mon père a dit, a dit fouille. Il a fui donc de Rhodes là où il était. Il s'est retrouvé au Congo, il est passé par le Maroc, tout ça. Et donc, c'est quelqu'un qui a perdu ses parents très jeune à l'âge de 19 ans, dans le camp de concentration. Mon, mon père, quand il est arrivé, il a commencé dans ses affaires... Euh propre, donc dans la pêche, il faisait la pêche, ma mère a rencontré aussi mon père dans ces dans dans villages, et voilà. À l'époque, c'est pour vous dire que mon père n'était pas raciste, parce que pour avoir une femme noire, c'était très difficile pour un blanc d'avoir une femme noire, il fallait compter vers le, les années 42-43 avoir une femme noire, mais mon père a eu ce courage-là et il était en même temps juif. Pour avoir une femme noire, c'était très difficile, ils se sont rencontrés ici, Mon père est décédé, j'avais à peu près 12 ans. Et il est enterré ici Non, mon père n'est pas enterré ici, il est enterré en Atania. Atania, c'est Israël. Je le fais de temps en temps. Il était aussi dans la pêche, tout le monde était dans la pêche. Donc, nous sommes le...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 Donc nous ne pas être même moment. Te, na Donc, tous nous ne a pas être au moment. pouvons pas être au même moment. ne pouvons pas être au même moment. Pour que Bolongo il faut vraiment Bon, qui Donc, qui s'y, même la nettoyage, pour nettoyer Moïse, et au sein de et qui s'y difficilement Nous n'avons pas assez d'arguments. Je ne de défendre Moïse. Je pense pas qu'il ait un bon élément pour où pour il pour défendre pour la élection présidentielle il de changement. Il n'a pas, il a un problème de nationalité douteuse. opposé. Problème, il a géré avec le pouvoir en place qui doit justifier bilan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 c'est la même chose au boy mais au vous êtes en train de coopérer toujours avec lui indirectement.